Tous les heureux détenteurs d'une enceinte de sonorisation HK Audio Move 8, utilisez l'application gratuite Move 8 Remote pour décupler ses fonctionnalités. Disponible sur iOS et Android, l'application Move 8 Remote vous permet de contrôler votre enceinte à distance. Affranchissez-vous d'être à proximité de votre enceinte pour régler votre son en fonction de vos besoins. Facile à prendre en main, contrôlez tous les paramètres d'égalisation, de réverbération et de volume. De plus, une fonction karaoké peut être activée sur le canal de streaming audio Bluetooth ou sur l'entrée auxiliaire. Transformez ainsi rapidement et facilement le morceau de votre choix en version karaoké et utilisez les outils de transposition pour chanter selon votre timbre de voix. De nombreux effets intégrés sont activables via l'application. Retrouvez un chorus, un tremolo ou encore un flanger pour personnaliser votre son. C'est ainsi que les guitaristes trouveront leur bonheur en activant la simulation de haut-parleur de leur choix à travers trois simulations de baffles célestion. Enfin, tous les paramètres d'égalisation peuvent être sauvegardés et rapidement rappelés au besoin pour une réutilisation récurrente en fonction de la configuration à laquelle l'enceinte de sonorisation Move 8 est sollicitée.